Hello les gens Alors, euh, on est le mercredi 5 et euh, je voulais euh, vous faire cette petite vidéo en réponse à toujours dans le but de, du projet que j'ai en cours pour la page euh, le respect pour tous, drape, contamine et ailleurs euh, répondre euh, à des questions, ou à des choses euh, qu'on m'a dites et que, après réflexion, ben, j'ai peut-être trouvé une, une raison. Voilà. Donc, on m'a fait comprendre que... Enfin, les gens me donnent leurs opinions en me disant que euh, une aide aussi... Euh, une aide aussi euh, importante, si l'on veut, à la condamine, n'aurait peut euh, peut-être pas le succès. Quoique je ne cherche pas le succès, je cherche juste à aider, donc le succès je m'en fiche un peu. Mais dans ce cas-là, ça va perdre. Et euh, on m'a dit, mais euh, ici à la condamine, ou à Drap, il euh, y a beaucoup de maths du vue, des gens qui veulent se faire remarquer. Euh, et donc euh, ces gens-là euh, pas, pas beaucoup de chances qu'ils aident ou qu'ils viennent ou qu'ils demandent ou un truc comme ça. Après réflexion, je me suis dit mais peut-être bien, au final, que ces gens euh, qui sont euh, bling bling et qui ont envie de se faire remarquer c'est juste parce qu'ils ne veulent pas rentrer dans le moule de la misère ou tout au moins, ils ne veulent pas que l'on sache qu'eux aussi, ils sont dans le besoin, qu'eux aussi, ils ont besoin d'aide, mais qu'ils savent aussi que s'ils le montrent, s'ils le disent, beaucoup les montreront du doigt. Et ça, ils ne le veulent pas. D'ailleurs, qui aime Qui aime se faire montrer du doigt parce que on manque, on manque de vêtements Ou on manque de, de repas Les gens que, que l'on dit euh, se vouloir se faire remarquer à la condamine, les gens que l'on dit être euh, bling bling, ces gens-là, certains d'entre eux, je ne fais pas une généralité, hein, mais certains d'entre eux, est-ce qu'on a été voir ce qu'il y avait dans leur assiette le soir Est-ce qu'on a été voir ce qu'il y avait chez eux le soir Comment ils vivaient Alors, Alors oui, euh, ils ont des smartphones, mais comment ils les ont eu Certains travaillent, donc ça pose moins de questions. Travail, ou ils sont à l'école, ou ils sont euh, en apprentissage. Donc, on gagne plus ou moins un peu. Euh, on commence dans la, la partie sociale. Hein on commence à rentrer euh, dans le système euh, de la macronie. Et donc, pour montrer aux autres que nous, on a, on s'achète des choses... Euh, qui sont pas à l'œil. Bah oui. Parce que nous, on a. Nous, on travaille. Nous, on a. Et donc, on ne peut pas nous montrer du doigt. Bah non. Tout va bien. J'ai un téléphone. Je m'habille correctement. Euh, je n'ai pas besoin d'aide. Mais je me demande si derrière ce. ce, En fait, c'est une façon de se, de se montrer. de, C'est une façade une façade c'est juste parce que ils ne veulent pas être euh, être déshonorés plus qu'ils ne le sont déjà et que les parents les parents eux préfèrent donner ce qu'ils ont à leurs enfants pour leur faire plaisir pour que il ne soit pas montré du doigt pour qu'il ne soit pas défend... descendu en flèche par certains plutôt que bah, subvenir à leurs propres besoins à leurs propres nécessités et c'est pour ça que je pense que la condamine, DRAP ont besoin d'aide oui ils ont besoin d'aide parce que sur toute la population et là j'inclus drape et la condamine sur toute la population beaucoup s'en sortent oui, beaucoup s'en sortent mais je dirais qu'il y a plus de la moitié plus de la moitié qui ont du mal à finir leur mois que leur mois s'arrête le 15, que leur mois, pour finir, le, le mois se serre la ceinture. Il y a des fois où ils mangent et il y a des fois où ils ne mangent pas. Voilà pourquoi ça, ça peut fonctionner et ça doit fonctionner. Pour qu'il n'y ait plus cet écart, pour que les gens n'aient plus besoin de se cacher derrière euh, un bling-bling qui en fait euh, n'est pas leur vraie personnalité, mais qui n'est juste qu'une façade pour ne pas être comme tous ces gens à qui on tourne le dos. Parce qu'au final, quand, on est, euh, quand on, on est dans le besoin, quand on manque, quand on est dans la misère, ben, c'est bien connu. Tout le monde vous tourne le dos. C'est pas intéressant la misère, ça intéresse personne. Un riche, oui, c'est intéressant. Un riche, c'est intéressant. Ouais. Mais euh, la misère, ça intéresse personne. Non. Ça rapporte rien. Ça rapporte rien à la personne. Et il euh, n'y bah, a, a que ceux qui, qui l'ont vécu ou qui ont connu des gens qui, qui l'ont vécu qui peuvent savoir et qui peuvent réaliser jusqu'où peut aller quelqu'un qui n'a rien pour ne pas être montré du doigt, pour ne pas qu'on lui tourne le dos. Il suffit que quelqu'un qui, on va dire un nom hasard, il suffit que Paul ou Alexandrine ou peu importe, soit issus de parents qui ont des problèmes financiers ou, ou, ou quels que soient les problèmes ils sont montrés du doigt ils te disent ouais t'as vu euh, les problèmes ouais mais ça n'aide pas ça n'aide pas au contraire ça les enfonce davantage et ça c'est des choses qu'ils ne veulent pas donc pour pas qu'on se moque d'eux et eh bien, ils font comme tout le monde. Bah ben oui. Quelle que soit la façon qu'ils ont de le faire, ils le font. Pour ne pas rentrer dans le cycle vicieux du... Je te tourne le dos parce que tu n'as pas d'argent. Je te tourne le dos parce que tu es un marginal. Je te tourne le dos parce que tu n'as rien et que tu n'es pas intéressant. Je te tourne le dos tout simplement parce que tu ne m'intéresses pas. Tu n'es pas une personne que je veux fréquenter. Parce que on peut pas sortir, t'as pas d'argent. On peut pas aller au ciné, t'as pas d'argent. On peut pas aller boire un coup entre potes, t'as pas d'argent. Et donc ces gens-là, bah, ils se retrouvent à l'écart. voilà. Et pour ne pas se retrouver à l'écart, bah, ils se donnent un rôle à jouer. Ouais, coûte que coûte, vaille que vaille ils se donnent un rôle à jouer. Et moi je trouve que c'est triste d'en arriver là. Triste d'être obligé de jouer un rôle parce qu'on ne veut pas que l'on nous tourne le dos. On ne veut pas faire partie des marginaux. Ce que je souhaite et que j'espère obtenir c'est que les gens n'aient plus honte de leur situation. Qu'ils n'aient plus honte d'être comme ils sont. Qu'il n'ait plus honte de sortir et qu'il n'ait surtout plus honte qu'il ne se sente pas rabaissé parce qu'il y a quelqu'un qui a plus de moyens et qui va se moquer d'eux. Moi, j'aimerais que ce voile tombe. Oui, il tombe. Parce que la misère, de nos jours, il y en a de plus en plus. C'est un fait. C'est comme ça. En Macronie, la misère, il y en a de plus en plus. Du coup, les gens, ben, ils ont du mal. Vous imaginez quelqu'un euh, qui a quelques années vivait correctement et gagnait correctement sa vie et qui du jour au lendemain se retrouve à aller au resto du cœur ou euh, au secours populaire parce qu'ils n'ont plus rien. Vous imaginez ce, que ça se passe, ce qui peut se passer dans leur tête Vous imaginez Mettez-vous à leur place est-ce que c'est simple ah, Déjà, est-ce que vous pouvez vous mettre à leur place Si oui, voyez ce qui vous passe par la tête. Dites-vous, comment peuvent réagir les gens qui n'ont rien Ben, Moi, je n'ai pas eu besoin de me mettre à, à leur place parce que je l'ai vécu. Et de ce fait, je les comprends. Et je comprends aussi euh, leur démarche, du bling-bling, du tout. M'as-tu vu Ben oui, parce que quand ils vont en ville, s'ils vont être habillés euh, en pyjama ou en robe de chambre, ou comme ça, c'est juste pas possible. Quoi. Ils vont se faire ramasser par les flics ou par, les, ou par des, des psychiatres. C'est juste pas possible. C'est pas normal. Non. Être pauvre, ça devient quelque chose de normal mais qui n'est pas normal. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Donc les uns se moquent des autres. Voilà. Et c'est pour ça que je veux, je souhaite que mon projet aboutisse. C'est pour que les gens arrêtent euh, de se voiler la face, pour que les gens acceptent qu'ils sont des fois, c'est juste des passades, c'est juste des, des mauvais moments à passer, mais il faut les passer. Mais il ne faut pas avoir honte. Ça ne sert à rien d'avoir honte. Ça ne sert à rien de se dire oh, « Non, non, moi, je ne fais pas, tu comprends, on va parler sur moi. » Mais sachez que tout le monde est au courant. Tout le monde sait que les trois quarts de la population sont dans la misère. Il n'y a absolument aucune honte à avoir. Au contraire, dites-vous oui, j'ai du mal à finir du mois, oui, j'ai des problèmes. Mais euh, j'y suis pour rien, je fais ce qu'il faut. C'est pas de ma faute. On m'enlève tout ce que j'ai. J'ai besoin d'aide. On est là pour ça. Tendons la main, aidons-nous les uns les autres. C'est ça le but. Le but de la vie, c'est ça Plutôt que de se dire, mais moi je suis plus fort que toi, tu te rends compte. J'ai le dernier iPhone, je m'habille en Chanel. Quel est, quel, est le, quel est le but ultime d'avoir le dernier iPhone et de s'habiller en Chanel quand on habite à la condamine Quel est le but ultime et ça, c'est pour montrer que c'est pour montrer que je suis pas comme toi. Mais alors, si t'es pas, si tu as de l'argent, si tu as de l'argent, si tu joues pas à la comédie, si tu joues pas à la comédie, et si tu as de l'argent pour t'acheter tout ça, que fais-tu à la condamine dans ces cas-là Que fais-tu à drap pourquoi ne vas-tu pas montrer euh, ton bling-bling là où il se trouve, c'est-à-dire à Nice, aux alentours, en périphérie de Nice Ça marche bien. Saint-Laurent. Hmm. D'ailleurs, je dis Saint-Laurent parce que c'est, euh, ça m'est venu comme ça. Euh, Saint-Laurent-du-Var. Mais... Euh, il y en a d'autres qui me reviendront plus tard, mais euh, la vidéo sera finie, donc je vais pas attendre qu'ils m'en viennent. Quoi qu'il en soit, si les gens qui, qui se montrent aujourd'hui ici à la Condamine avec euh, pff, des belles voitures, des beaux machins, des beaux trucs, c'est parce que quelque part, la Condamine les aide à monter l'étape dont ils ont besoin pour aller plus loin. Il y a des gens qui vivent à la condamine par... Euh, comment dirais-je Par amour. Parce qu'ils aiment la condamine. Parce que c'est beau, la condamine. Parce que c'est joli. Et parce qu'il y a plein de choses à la condamine. Il y a, y, a, y a... un certain partage. Il y a... Il y a des échanges. C'est euh, un quartier qui est euh, aimable, accueillant. Mais... Euh, pour les gens qui... Euh, pour les gens lambda, comme moi, comme d'autres personnes. Voilà. C'est facile d'acheter à la condamine. quoique que ça devient de plus en plus compliqué quand même, parce que les prix euh, grimpent. Mais c'est facile de vivre à la condamine. C'est facile pour ceux qui acceptent le fait qu'ils eh ben, n'ont pas les moyens d'aller ailleurs. Il n'y a pas de honte il a aucune honte à ça. C'est juste votre ego qui vous dit Non, mais attends, tu te rends compte de ce qu'ils vont penser de toi Mais ne pensez pas comme ça. Tous, un jour ou l'autre, on, on aura besoin tous des uns des autres. Et si moi, illustre, inconnu, habitant à la Condamine, je me suis dit, j'ai envie. Le cœur me pousse. Parce que je n'ai pas d'autre solution. Le cœur me pousse à faire quelque chose pour ces gens qui, qui n'ont rien. Ou peu, ou, peu, ou pas grand-chose. Qui ont besoin d'aide, mais qui n'osent pas le dire. Parce que ça ne se fait pas. Ça, ça se fait pas. Non, on est mal vu quand on demande de l'aide. Donc on le fait, mais... En catimini, on n'en parle pas. Non, on ne veut pas que les autres sachent qu'on a des problèmes. Et pourtant, tout le monde en a des problèmes. Ah ouais, tout le monde en a. Il n'y a pas de honte à avoir des problèmes. Il n'y a pas de honte. C'est normal. Surtout dans le monde actuel. C'est normal. Ce n'est pas une question d'être feignant ou pas. Ce n'est pas une question de vouloir euh, profiter euh, de la vie ou pas. C'est juste une question de... Bah, c'est comme ça. Plus on essaye de s'en sortir, et plus la Macronie nous enfonce. Donc à partir de là, bah, si on ne se donne pas tous la main, on va tous finir sous un pan. Le but étant que chacun donne la main à son voisin, bling bling ou pas, m'as-tu vu ou pas, on s'en fout. Le but est que on se donne tous la main et qu'on s'entraîne. Et euh, ceux qui euh, ceux qui euh, ils sont d'accord. Bah, ils, ils savent quoi faire. Ils savent où aller. Et euh, je suis ouverte à toute discussion pour ceux qui verront cette vidéo. Je suis ouverte à toute discussion. Je suis ouverte à tout ce qui peut faire, être bon pour vous parce que je suis en recherche. Je, de mon côté, je je fais aussi ce qu'il faut pour faire avancer le chemin de blic, mine de rien. Je fais pas que des vidéos et je raconte pas que des conneries. Hein. Non, je fais ce qu'il faut. Je n'attends pas que les autres le fassent pour moi. J'ai déposé des idées, mais il y en a d'autres que je fais de par moi-même. Et après, j'apporterai le résultat, bon ou mauvais et on essaiera de trouver des solutions. Le, le truc, c'est d'être ensemble et de trouver des solutions pour pouvoir aller de l'avant. Le truc, c'est d'arrêter d'avoir honte. Le truc, c'est se donner la main pour des lendemains meilleurs. Alors, j'espère que vous comprendrez ma démarche. J'espère que vous voyez un peu mieux comment je, je vois les choses, comment je résonne. Et euh, j'espère que, bah, à partir de là, vous allez réfléchir et que vous allez euh, avoir moins honte et euh, surtout reconnaître les gens en qui vous pouvez avoir confiance, les gens qui ne vont pas le crier euh, à droite et à gauche que vous avez des problèmes. Tiens, regarde-moi. Euh. Il faut bien que j'attende pour aller chez le coiffeur. J'ai pas les moyens. Pourtant, le coiffeur a drapé, il pas cher. Bah hein. ouais, mais non. Je n'ai pas. Mais pas les moyens. Bah, je vais attendre. Pas grave. Après tout, c'est pas une urgence. Hein. Ça va pas m'empêcher de vivre. Mais voilà. L'essentiel, le principal, le primordial avoir un toit, avoir à manger, avoir de quoi s'habiller. Ça, c'est important puis avoir de, de quoi se nourrir. Enfin, avec avoir à manger, c'est un petit peu pareil. Hein. Je me répète un peu, ouais. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour pour euh, cette vidéo. Euh, pour moi, il euh, n'y oh, a, a pas de race, il n'y a pas de religion. Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de jaune, il n'y a pas de rouge, il n'y a rien. On est tous, tous pareils. On est tous dans la même galère. Sauf que s'il y en a qui pagaillent à droite et que d'autres y pagaillent à gauche, on va tourner en rond. Ben ouais. Puis on ne va pas avancer beaucoup. Non. Il faudrait qu'on soit tous... On enfin, il faudrait... On est déjà tous dans la même galère. Mais il faudrait que tout le monde pagaille dans le même sens. Dans le même sens. Voilà ce qu'il faut. Non pas avoir honte. Non. Chacun est comme il est. Tout le monde est différent. C'est ce qui fait l'unité et ce qui, ce qui fait qu'on peut s'aider les uns les autres. Voilà. C'était mon petit message aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Que, enfin, que vous allez du mieux possible pour ceux qui verront la vidéo. Partagez-la. Que vous dire Partagez-la. Parce que c'est quand même important, je pense. Dans les temps où on vit, euh, si on compte sur l'état, on ne va pas y arriver. Non. Si, on va arriver à... On va arriver très vite dans le fond du trou, mais on ne va pas aller bien Donc, En attendant une prochaine vidéo, écoutez, euh, prenez soin de vous. Portez-vous bien. Et euh, enlevez ce voile. Il n'est pas beau ce voile. Devenez qui vous êtes. À bientôt. Pareil les amis.